Bonsoir, bonjour, bon après-midi Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ce live Que l'éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons Toujours dans les cadres de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu L'émission des prières, des prières agressives Vous voyez que nous sommes dans un programme vraiment Spécial, un programme que nous avions improvisé depuis avant-hier, un programme de prière, contrairement à ce que nous sommes consignés, que nous devrions prier le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Voilà que, pendant que nous étions en train d'enseigner sur les alliances maléfiques cachées, nous avions ouvert une rubrique intitulée « Les esprits familiers ». Et nous sommes convenus d'improviser trois jours de prière ou quatre au sujet des esprits familiers, parce que beaucoup de personnes se retrouvaient dans ces phénomènes des esprits familiers, beaucoup ont pu constater qu'ils étaient vraiment victimes de ce genre de combats, de ce genre d'attaques, dans leur vie, dans leurs activités, dans leur foyer, et dans beaucoup de domaines de leur vie, ils se sont retrouvés vraiment concernés par ce que nous avions eu à enseigner le long de la séance de ce dimanche, allez mes bien aimés, voilà pourquoi nous sommes déjà à notre deuxième jour par rapport à ces programmes improvisés sur les esprits familiers la présentation de cette émission c'est votre âme serviteur, l'homme de la continuité malgré la fatigue on est là quand même, on tient le coup pour honorer notre rendez-vous ou notre engagement Allez, mais bien aimés dans le Seigneur, sachez que c'est un programme très puissant, voilà pourquoi l'ennemi ne voulait peut-être pas que nous puissions nous rassembler encore ce soir, mais nous avions compris que c'est la distraction du monde des ténèbres et nous sommes levés pour passer avec vous encore quelques moments dans la prière. C'est pourquoi je te prie, toi qui prendras part à cette séance de prière ou toi qui es déjà connecté, branché, fais cette prière de tout cœur et sache-le qu'elle est entre Dieu et sur le point de faire des merveilles dans ta vie. L'homme de Dieu répond au plus 1, 331, 262, 49, 03. Nous répétons pour une meilleure audition. Votre homme serviteur répond au plus 1, 331, 262, 49, 03. Nous sommes là pour pratiquement une heure de prière et après quoi nous allons devoir nous séparer. Allez, j'aimerais que chacun de nous qui est branché ce côté puisse déjà partager ce live, partager le live sur Facebook. Si vous avez un compte Facebook, partagez sur votre journal Pourquoi pas ne pas partager Pourquoi ne pas partager dans les groupes Facebook auxquels tu es abonné Si vous êtes abonné, abonnez à 5 groupes Partagez dans tous les 5 groupes, il n'y a pas de souci. Mais je vous recommande aussi de partager ce live sur WhatsApp Dans tous les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonné Pour en faire une large diffusion Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse Et qu'il vous bénisse abondamment Tu vas maintenant commencer par remercier le Seigneur Qui t'octroie le souffle de vie L'être, le mouvement et la respiration Dieu te donne aussi la bonne santé Il y a de quoi lui dire merci Parce que pendant que tu respires Pendant que tu manges convenablement Pendant que tu te déplaces Tu travailles, tu fais même des travaux durs Il y a de ceux-là Qui négocient les souffle de vie Qui payent quelque chose Pour respirer Ils sont sous des bonbons Ils respirent sous des gaz d'oxygène Mais voilà que toi Tu bénéficies de ce souffle Gratuitement, En tout cas, c'est du gratos. Et sur ce, le psalmiste David dit, dans psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'éternel. élève ta voix là où tu es. Commence par remercier le Seigneur. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous te disons merci. Nous te célébrons et te magnifions. Nous t'exprimons notre gratitude es le Dieu qui a veillé sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Je le Dieu qui nous a protégés durant toute la journée. Seigneur, tu as veillé sur nous. Pour ceux qui viennent de se réveiller, Seigneur, tu les as protégés toute cette nuit. Et voilà qui se sont réveillés en bonne et due forme. Ensemble avec les bien-aimés, nous exprimons notre gratitude. Béni sois-tu, Chilo d'Israël. Béni sois-tu, l'agneau immolé de Dieu. Béni sois-tu, l'étoile brillante du matin. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté pour le siècle des siècles nous disons merci Seigneur Jésus Christ bien aimé toujours dans le même élan nous allons implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur tu vas dire à Dieu de purifier ton âme ton corps et ton esprit que toute parole grossière sortie de ta bouche toute pensée n'ayant pas plu à l'éternel notre Dieu que tous nos péchés nous soient pardonnés et que le Seigneur purifie nos vêtements qu'il purifie nos robes au nom puissant Glorieux et merveilleux de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix pour demander à Dieu de te laver, de te blanchir, de te purifier, de te justifier par son sang. Prions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois de plus devant ton trône, implorant ainsi ta miséricorde, implorant ainsi ton pardon. Sois le Dieu qui purifie nos cœurs. La Bible dit même si nos péchés étaient plus rouges que du cramoisi, tu es le Dieu qui nous rend plus blancs que la neige. Dieu Tout-Puissant, lave nos cœurs, lave nos pensées, lave nos vêtements, lave nos imaginations. Que tout ce qu'on aurait commis comme péché nous soit pardonné et que tu purifies nos robes. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, pardonne ma sœur, pardonne mon frère, pardonne ce bien-aimé. Pardonne ta fille, pardonne ton fils. Seigneur Dieu, ne nous impute point nos péchés, ne nous condamne point Seigneur pour ça parce que tu as dit toi-même même quand vos péchés sont plus rouges que du cramoisi je vous rendrai plus blanc que la neige c'est pourquoi maintenant nous te prions de nous laver de nous purifier de nous justifier par le canal ou par le moyen de cette prière faite au nom de Jésus nous croyons et nous espérons en ton pardon tu es le dieu plein d'amour la bible dit tu es riche en bonté mais lent en colère et nous voulons encore ce matin bénéficier de ta bonté ainsi que de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, nous sommes là pour prier, implorer la grâce de Dieu sur nous, implorer la grâce de Dieu dans nos vies pour qu'elle est entre Dieu nous délivre de ses esprits, qu'il combatte pour nous et qu'il élimine l'effet nocif, l'influence négative. Négative de ces esprits maléfiques dans nos vies on avait dit que c'était des esprits déchaînés envoyés en mission pour combattre les membres d'une seule famille pas n'importe quel membre mais ceux qui sont dans des alliances ou qui vivent sous l'effet des alliances cachées ou des alliances spirituelles maléfiques De quelles alliances les font rentrer dans ce monde des sanctions. Donc, les personnes qu'on poursuit par des esprits familiers, si vous m'avez très bien suivi avant-hier, on avait dit que c'était des personnes qui étaient sous des alliances maléfiques. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, quelqu'un avec qui vous partagez le même sang est-ce qu'on insiste au sujet du sang c'est parce que lévitique nous dit l'âme ou le centre des sentiments d'une personne c'est son sang l'âme de toute chair réside dans son sang c'est pourquoi on nous interdit de consommer ou de boire le sang humain bien-aimés frères et sœurs en christ la personne avec qui vous partagez le même sang peut vous engager partout concerne le monde des esprits Il peut parler en votre nom Il peut négocier votre vente Il peut se battre pour vous récupérer Il peut faire beaucoup de choses En votre nom Parce que vous portez le même sang C'est votre frère Vous portez le même sang C'est votre papa Vous portez le même sang C'est votre maman C'est votre fils C'est votre fille La personne qui porte votre sang Peut vous représenter Devant des hôtels spirituels on a montré cela pas avec des exemples d'abord ayant trait à la spiritualité on a montré des exemples physiques dans l'ancien testament n'oubliez pas que l'ancien testament c'est l'ombre des choses à venir on vous a montré l'exemple d'un papa la personne de l'autre qui a pris un engagement il a signé un contrat caché avec les, les, les étrangers les gens les habitants de la ville où il habitait il a décidé de vendre la virginité de ses deux filles on a vu encore Comment est-ce Anne, se trouvant dans l'église, dans le temple, qui est un hôtel spirituel, elle va livrer ou consacrer sa progéniture. Elle n'en avait qu'une seule, c'est-à-dire son fils, qui n'était pas encore même né, en la personne de Samuel. Il va l'exposer ou le consacrer à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, à la naissance de Samuel, celui-ci n'a pas mené une autre vie que celle décidée ou dessinée ou cadrée, focalisée par sa propre mère. Nous avions vu également, toujours dans le même cadre d'idées, un jeune homme qui était talentueux, qui avait quand même assez de moyens. La Bible dit ses frères l'apprécièrent. Il était admiré plus que tous ses frères. C'est-à-dire qu'il était Quelqu'un qui avait de la valeur par rapport à ses frères Or dans ce monde On ne peut t'accorder de la valeur Que si tu as quelque chose Des valeurs Entre autres si tu as des moyens Si tu es beau, tu es belle Tu as l'onction, tu as la grâce Tu as la faveur, tu as des richesses Alors l'homme n'est attiré Que par ce qui frappe aux yeux Comme pour dire, Jaïbet avait Assez de possibilités Il avait assez de richesses qui pouvaient attirer La faveur des gens par rapport à ses frères mais en dépit de cela c'est-à-dire c'était un homme d'étoile mais en dépit de cela lui-même ne se sent pas épanoui effectivement par rapport à la grâce que dieu avait déversé sur lui ce jeune homme se sentait limité borné pourquoi parce qu'il était également sous l'influence d'une alliance maléfique qu'on appelle l'alliance de nom sa mère la coucha avec douleur et avec souffrance qu'elle s'est décida de lui donner le nom de Jaébet qui veut dire celui qu'on a enfanté avec douleur ou dans la souffrance. C'est pourquoi il a constaté tout le long de sa vie que c'était un homme de souffrance. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, de même que les alliances rattrapent les gens, aussi des esprits familiers localisent des personnes qui tentent à échapper. Aux alliances contractées. Nous ne sommes pas là pour enseigner aujourd'hui. Nous sommes là pour la prière. Les esprits familiers sont comme des policiers qui ne peuvent mettre la main que sur quelqu'un qui est en infraction. C'est-à-dire quoi Là, le tribunal, le parquet, les tribunaux, les grandes instances, les petites instances, tout ça. Ça définit et ça prouve à suffisance que un tel est coupable. La condamner de viol quand c'est encore un préjugé, un présumé accusé, la police ne peut rien faire sur toi. Elle ne peut même pas te mettre la main dessus parce que elle n'en a pas le pouvoir. Mais lorsque le tribunal tranche, le juge décide. Il dit que le monsieur est un violeur des femmes l'enfant là c'est un braqueur le monsieur là est un assassin on a démontré à suffisance avec des preuves qu'effectivement tu es un mauvais tu es un méchant tu es un criminel par exemple alors on va donner l'ordre à la police de te localiser et de mettre la main sur toi c'est alors que tu fais la prison « Va au cachot, tu es à garde vue 48 heures, on t'envoie en prison. » C'est comme ça que ça se passe dans le monde physique. Laissez-moi vous dire que c'est effectivement la même chose que ça se passe dans le monde des esprits. Et c'est le rôle que jouent ces esprits familiers. Jésus-Christ, quand il enseignait, donnait des exemples de ce monde pour faciliter la bonne compréhension des choses. C'est pour cela, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. J'aimerais que tu me suives très bien. Les esprits familiers dont nous parlons sont comme des policiers. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas te poursuivre pour rien si tu n'es pas en infraction. Or, beaucoup de fils et de filles de Dieu, nous tombons dans des infractions sans que nous les sachions par rapport à ces alliances-là. C'est-à-dire que toi, tu as bénéficié des avantages des esprits de votre famille, les aïeux, les ancêtres, les esprits de famille, des personnes qui sont déjà décédées Ils vous ont sécurisé Ils vous ont donné des moyens Ils vous ont donné des étoiles Vous vous êtes marié des fois sous l'influence de ces esprits Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu Dieu bénit Mais il y a des familles qui ont des succès exceptionnels Vous allez voir des filles qui brillent Toutes ont épousé des personnes euh, des, des grands messieurs Des personnes de valeur, Des personnes de haut standing toutes, qu'elles soient belles ou moches Bah, tout Bah, bien Dieu le fait aussi il y a des esprits de famille Qui octroient la chance Des mariages à certaines filles comme ça Vous ne vous comprenez La famille, on a chaque année Pilon, pilon, pile pilon pile on a ni vie Tandis que chez vous, s'il y a du bruit c'est qu'on a engrossé votre petite soeur, alors les deux familles se battent. Eh, eh, moi, ce n'est pas notre grossesse. C'est comme ça que ça se passe chez vous. Tandis que chez les autres, c'est comme ça, mes amis. Il y a de ces familles-là, vous remarquez, une chance exceptionnelle. Et là-bas, c'est des diplômes qu'ils décrochent. Là-bas, c'est des fêtes, des achats de parcelles. Là-bas, c'est des licenciés qui sortent. Oui, il y a des familles qui sont bénites de Dieu Tandis qu'il y en a d'autres qui bénéficient des faveurs Dans certains, patrons, on parle de Kodia Dans hein, ben Kodia, d'autres on parle de Binkoko Et il y a beaucoup de totems comme ça Qui puissent attirer la chance C'est-à-dire que la famille est dans une alliance spirituelle Certains considèrent ça comme une bénédiction Tandis que, mes amis, nous nous parlons des alliances spirituelles cachées peuvent être maléfiques tout comme n'est pas, pas l'être. Alors, mes amis, mais maintenant, lorsque il y a un conflit ou incompréhension, où vous vous rébellez, au lieu de suivre les principes tels que vos ancêtres les avaient laissés, vous vous détournez de cela, il y a maintenant guerre. Les esprits familiers sont des esprits de guerre d'origine de nos familles respectives. Et qui vont maintenant attaquer les personnes que eux considèrent comme des fugitifs, des rebelles, des têtus. Donc Bukimi Beko, bénéficiaire de Babilo Nabango et aux Obouyago Fouta, au bambalina Lingarozoa. Soit Bakila, soit Babana, soit misala, soit euh, Mayela Batu, soit Bilo Morsongolo. tu ne vas plus à leur hôtel pour leur consacrer ce à quoi bien seigneur ils s'attendent. Ils s'attendent à des choses, mais vous, vous leur donnez plus cela. Par rapport au contrat, la manière dont vos grands-pères, vos oncles, vos tantes, vos vieux étaient en train de leur présenter des sacrifices. à notre génération, nous sommes maintenant dans des églises, nous sommes maintenant des chrétiens nés de nouveau. Allez, vous êtes vous en foutez de ça. Mais dans l'entretemps, dans votre sang, vous continuez à bénéficier de leurs de leur trucs. Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux disciples Le diable vient vers moi, mais il n'a rien de lui en moi C'est là le nœud du problème Jésus-Christ dans la Bible, la Bible nous apprend que Celui qui est rédévable à l'autre, il s'est fait automatiquement son esclave Donc là je parle aux insolvables N'as-tu pas une dette quelconque L'étoile que tu utilises, est-ce vraiment l'étoile authentique de Dieu ou bien c'est des trucs de famille Point d'interrogation. Et maintenant, si c'est des trucs familiales et que vous êtes en train de fuir ces esprits familiers peuvent également être l'une des causes de beaucoup de vos blocages, de beaucoup de vos combats. Ils peuvent vous sanctionner par de différentes sortes de frappes. Chez certains, ce sont des maladies des maladies, on appelle ça comment? Permittantes ça dit que ça part et ça revient, ça part et ça revient On a les les à, la de mère, à, à, à de 25 ans mélange highway à, à, à Chicago, il y, y a des voitures, tout avions, donc on va les a de y a des y a des a des coins y a train tesa, y a qui de des coins en ah fait <un> fibrome après deux ans c'est encore le kyste après quatre ans encore fibrome Bien aimé dans le seigneur des fois ces esprits peuvent être là pour vous sanctionner et quand vous êtes marié ça peut également sanctionner même votre partenaire ça peut sanctionner même votre partenaire des esprits familiaux Bien-aimés, si vous allez, vous vous souvenez encore de beaucoup de nos témoignages, Je vous avez donné des témoignages d'un jeune homme qui était à Londres, qui avait épousé une femme, n'est-ce pas? Vous avez vu comment est-ce qu'un esprit familial? Parce que la fille était déjà mariée, d'après la coutume, d'après la sorcellerie familiale. Elle était la nièce, c'est-à-dire la nièce de son oncle, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et de par leur coutume, il était question que l'oncle puisse d'abord donner son aval en disant au jeune homme qui est venu épouser la, la nièce, bon ça c'est ma femme à moi d'après la coutume, donne-moi quelque chose de symbolique comme la dot et je vais te livrer ma femme, désormais je n'aurai plus de pouvoir sur elle et elle sera totalement la tienne. Coutume Nabango et Senga Kibongo. Et voilà que cette sœur, elle a, pas seulement elle mais toute la famille, ils ont régné la coutume sans pour autant briser cette alliance-là. Ils portent tous le même sang, ils portent toute la même sémence, on appelle, on appelle la sémence, n'est-ce pas, euh, dans laquelle baigne l'âme, c'est-à-dire le sang humain, ils portent des fois le même nom, mais ils ont refusé la coutume sans pour autant briser, faire des prières d'annulation, des alliances maléfiques et des coutumes qui ne glorifient pas Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on rejette seulement comme ça, simplement. Il faut des prières puissantes et maintenir la pression dans la prière. Voilà que rien n'a été fait dans ce sens-là. Ils ont dit, bon, nous sommes déjà une nouvelle chrétienne. Ah, oncle, qui ne connaît pas les Ils ont laissé l'oncle comme ça. Vous connaissez la suite. la Demoiselle est partie, elle est devenue madame. Elle arrive en Europe. Première semaine, premier jour d'accouplement, Avertissement. C'est l'oncle qui vient effectuer fait, fait, fait un voyage astral. Donc, en ce moment-là, l'oncle est venu comme un esprit familier. Pour dire qu'attention, vous avez brisé la règle coutume de la coutume. Vous avez brisé, vous êtes en infraction. La donne un avertissement que nous appelons ici warning. Euh, warning. <rire> Bien aimé, euh, les choses de l'esprit, on les explique simplement comme ça. Mais attention, lorsque vous commencez à subir ou à payer les prix, c'est pas facile. Si tu es combattu spirituellement, il faut avoir les nerfs solides. On vous enseigne ces choses, nous-mêmes nous connaissons. On a vécu ces genres de trucs et nous sommes en train de nous battre avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous confessons et nous confesserons toujours la victoire. Et Dieu nous prêtera toujours la vie pour vous communiquer ces choses de sorte que vous aussi, vous puissiez sortir de ce filet, vous sortiez de, de, cette, de, de, de ce puits, de cette fosse-là. Alors mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, le frère a été averti la première semaine, on lui dit ne touche plus à ma femme. Psst. Deuxièmement, quand je viendrai, ça ne sera pas pour un avertissement, mais ça sera pour la sanction. Ah, on clopait mon à m'a b, ça c'est quel type d'esprit familier comme ça Au Oh, ça t'a sanction mon Sanction directe, c'est la mort. Oh, quelle méchanceté. Bien-aimé, après deux semaines... Parce que le, lorsque le, le, le fils, le, son beau-fils, c'est-à-dire le mari, va faire ses rêves, il va les relater à sa femme. Il donne les détails de la personne qui l'a vu, un rêve. La femme a compris ça là. Les détails que tu donnes là, c'est vraiment la photographie de mon oncle. Elle va appeler l'Afrique. Elle dit, regardez, mon mari ne connaît pas cet oncle-là, mais il l'a rêvé. Faites quelque chose. Ah, c'est juste un rêve. Bien-aimé, ne blaguez pas avec les rêves. Ah, nous parlons des esprits familiers c'est très important mes amis j'ai dit bien c'est très important job 33 14 nous dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais non n'y prend point garde il nous parle par des visions il nous parle par des songes. Il nous parle par des voix audibles. Il nous parle par des paroles de connaissances. Il nous parle par des émissions sur les nets. Ah, Dieu parle maintenant. Il parle à un désordre. Il parle en vrac. En vrac. Il était sous le compagnon de Malheureusement, ce n'était pas le cas pour ce jeune couple. L'âge Demanzel a été convaincu par ses parents. Ah, oh, ils avaient caca. Ils Toi tu es déjà une nouvelle créature. Oh, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont déjà devenues nouvelles. Ah bon? Okay. Mais vous avez fait quoi après que Dieu vous ait révélé ces choses? Parce que c'est Dieu qui a permis que vous voyez cet oncle-là. Dieu parle pour nous. La Bible dit dans Job 33, 14. Il nous parle pour nous donner des avertissements de sorte que nous, nos âmes ne tombent pas dans la force c'est que nous avons un bon nombre de gens qui ont été en cours et qui ont été en cours de notre, histoire, de, notre, histoire, de, notre, histoire, de, notre de sorte que nous sommes on a prier plus à notre disposition est-ce que je parle à quelqu'un voilà que l'esprit familier va revenir la deuxième semaine parce que rien n'a été fait ils ne sont ni partis négocier avec l'oncle ils n'ont ni fait des prières pour barrer la route à cet oncle rien n'a été fait un adage de ce monde dit qui ne dit mot consent ah, Aujourd'hui, nous sommes là pour ne, ne pas rester comme ça. Nous, on va dire qu'un mot. Nous, on ne va pas rester comme ça dans l'adage de qui ne dit mot ça On refuse de donner l'avantage à l'ennemi. L'apôtre Paul dit Ne donnez pas l'accès à l'ennemi, l'avantage à l'ennemi. Sur vous. Ah, donc, il faut que tu a un esprit familier. Est-ce que tu es prêt à le faire Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour beaucoup prêcher, mais c'est pour la prière. Rien n'a été fait chez le jeune homme. L'oncle est venu pour la deuxième fois. N'a qui dans ma boucle. Le col à zété. Un petit bâton, une petite canne. Un cou. Un coup, une flamme. Un qui bâton. là, juste tapé sur la tête de son beau-fils. Et puis il est parti. Comme toi, tu n'entends pas. Il est parti. C'est dans le rêve. Hein? Directement, le monsieur commence avec une forte fièvre. Céphalée, moutou passe, moutou passe. Eh, yeah, chérie, moutou passe. Ah, mais la moi, Talinol. Eh, hey, ni Novalgine. Ok. Novalgine. Talinol, Amélie Talinol. Eh. Tokende nan hôpital. Fièvre, réseau, matarakaka. Et Ezakomata, ezakomata, zakomata. Et zakomata, mais on kazakobenda. Il y a un de boutou, boutou. fait un foyer à je Il y a un boutou, il y a un un boutou, il y a un il y y a un il y a y a un un moi j'ai fait la médecine de Ronanga donc ils ont dans dix on a eu mon On a ça là belle la médecine mais attention le Seigneur nous a aussi appelé à une autre médecine spirituelle que toujours au on on a compris qu'il y a certaines euh, notions qui dépassent aussi la médecine et beaucoup de médecins qui sont ancrés dans la spiritualité les reconnaissent et dans nos pays africains la plupart d'entre eux il dit c'est là au malade vous ne vous n'est pas malade prendez vous le docteur à talikana yo meki ba meki ba meki babi mon famille mon corps lui dit allez-y consultez les hommes de Dieu priez cherchez Dieu la solution à ce problème nécessite l'intervention spirituelle c'est-à-dire l'intervention divine docteur hein alors va penser à je malade. Bon, ça va tout qui papa. Soit je va prier, soit va coc. Moi, votre serviteur, j'en ai reçu plusieurs cas de ce genre. Je vous ai donné un témoignage. Je vais terminer par ce témoignage et puis on va prier. Cette maman qui est venue nous voir, je l'ai vu rentrer à l'église avec une délégation. Quelques 3-4 membres de famille comme ça. c'est Un visage que je semble reconnaître. Ah, je regarde comme ça. On dirait qu'elle ressemble à une maman que je voyais quelque part. L'histoire se passe en Afrique, mes amis. Je regarde attentivement. Elle enlève le vous, le quoi, le, le panne qu'elle avait mis sur sa tête. Je vois le visage, mais c'est elle. Mais la maigri. Ah, elle est maman, mon nez à la santé. Maman condit. Monsieur Coty. Il y a quoi, maman? Papa, c'est moi. Elle ne sait plus parler, elle s'est met à pleurer. Ses membres de famille ont commencé à expliquer. Et puis elle même va ouvrir la bouche pour dire la vérité. Moi là, je viens de consulter les féticheurs. Parce que j'en ai marre. J'en ai consulté deux ou trois. Pas volontairement, mais contraint. Contrainte par la famille. Partout on est passé, on nous a laissé entendre que cette maladie provenait d'un homme de Dieu. entre guillemets. Là où moi je prie on m'a dit qu'il était dans des trucs bizarres Et c'est lui qui nous a Qui mourait. jeter ses mauvais sorts On nous a même donné le nom D'une personne qui était décédée l'année sous-passée On a dit que c'est le même pasteur Qui avait sacrifié ses frères là Et cette année il était question que ce soit moi Pasteur entre guillemets ça dit des faux pasteurs pas des vrais Quand on parle de pasteur comme ça C'est des lourds ravisseurs dont Jésus Christ nous parle Et Déjà il nous a prévenu C'est pas des bons hommes de Dieu et les véritables et sont nombreux aujourd'hui en train de prêcher sous les nets, en train de prêcher dans des églises, en train de prêcher dans des, dans des campagnes d'évangélisation, tenir des conventions. Il faut les écouter et avoir foi. Mais du moins, nous parlons aussi des loups ravisseurs qui viennent perturber l'ordre dans l'église du Seigneur. Là, je ne parle pas des bâtiments, je parle de l'église comme corps du Christ. C'est une maison spirituelle. Bien aimé, ça m'a fait mal dit papa je suis en train de pleurer le premier nous a dit la même chose le deuxième nous a dit la même chose le troisième nous a donné les détails c'est lui qui nous a parlé même de l'enfant mais quelque chose de curieux c'est que tous ne nous donnent pas la solution au problème je vous ai suivi j'ai suivi les témoignages de vos émissions c'est que dieu est en train de faire alors je suis venu si dieu peut faire quelque chose pour moi je commence d'abord par confesser parce que je suis allé consulter les faits étrangers pas si, nous te mets inga qu'on heureusement qu'on était en programme de prière avec un moyen de Dieu qui revenait du Congo Brazzaville que j'avais reçu à l'église comme missionnaire le pasteur Josué Kamba on va s'organiser ensemble on va commencer un moment des moments de prière en faveur de cette maman comme on passait nous à l'église et la famille et elle aussi elle passait nous à l'église on a prié la nuit, on a prié la journée et c'était le moment de la délivrance Bien aimé, on a windu cette maman sur sa tête l'onction du Saint-Esprit On a allumé le feu de Dieu, la prière de feu La maman commence à s'agiter C'est comme si elle était en train d'enlever des trucs dans son corps Il faisait des mouvements sous l'onction, l'agitation dans la trans. Et azo poupe pour la la On regarde comme ça, par terre, c'est des fourmis rouges Des fourmis mes amis Tout rouge une quantité de fourmis, bah fourmis bah coufate bah fourmis bazou tambola, donc elles ont popolande bah fourmis bazou bienanso tonaye, des places on a demandé, oh papawana zanamagie, abim sarbanyoka, bah toi zo abim sarbanyoka na liboumo, c'est la magie, cet homme de dit là il est occultiste, ben demain, eh natala ngamou singalouke te zate, bag magique te zate, numéro moka mystique te zate, mais toi ça me la prend à maman on a fourmi fourmis bimiananso, toi physique fourmi dans Le monde des esprits existe. Quand on parle des esprits familiers, il y a certaines souffrances que subissent des gens qui ont une origine spirituelle. Tu rêves quelqu'un qui vient toutes les nuits te poursuivre, te combattre. Il te réclame. Il te dit j'ai été gâché des enfants. J'ai été volé de l'argent. Il te souhaite une mauvaise vie. Il t'envoie dans la brousse. Il te jette dans une forêt. Ne minimise pas ses rêves. Il s'est que ce soit un esprit familier Qui porte l'image de cette personne-là Sauf la personne elle-même elle A la policière peut de tenir la mission Un esprit déchaîné En mission pour te sanctionner Surtout quand tu es faible ça sera pitoyable pour toi On a prié Les ont sortis du corps de la maman Et après, juste après la prière Quand on dit Amen la maman ne sentait plus rien. Plus question de démangeaison. La puissance du Saint-Esprit. Je pense qu'on faisait une émission avec vous ici. là. C'était vers le mois de... C'est là deux trois mois. On faisait la journée miracle ici. Vous avez suivi les témoignages d'une personne, d'une maman, qui nous a envoyé des images. On priait avec elle au téléphone des fourmis qui ont sorti. Des, des insectes comme des, des esticots. Qui, ont, qui sont sortis de son corps. Sous la puissance du Saint-Esprit. Elle était très loin au Gabon. La puissance de Dieu l'a touché. Et les histoires sont sorties son encore. On ne l'a jamais vu, on ne l'avait jamais vu, on ne l'avait jamais connu. La puissance de Dieu agit encore. Mes amis, nous voulons prier pour dire à Dieu si les esprits familiers peuvent nous poursuivre pour nous condamner, s'ils peuvent nous poursuivre pour nous nuire, pour nous gâcher la vie, Seigneur, nous croyons aussi. À une armée, une armée céleste. Nous sommes dans Hébreu chapitre 1er verset 12 à 14. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité des esprits familiers, mais on parle les deux parce qu'ils existent. Mais si nous pouvons faire la publicité, c'est la publicité de notre armée à nous. C'est dans Hébreu chapitre 1 12 à 14. On nous parle, bien seigneurs, des anges qui sont aussi des soldats des soldats du camp contraire et ils sont plus puissants que les esprits familiers dont nous parlons est-ce que je parle à quelqu'un moi à ta place j'acclamerai pour ces anges et je dirai gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus des esprits très puissants on va prier aujourd'hui pour déclencher cette guerre entre ces esprits familiers et le ministère angélique que les anges de Dieu s'élèvent dans la vie de quiconque invoque le Seigneur Jésus comme son sauveur. Oui, tu as besoin d'être sauvé parce que ces esprits peuvent t'achever. Ces esprits peuvent te causer du tort si tu les laisses opérer. C'est pourquoi ensemble avec vous, nous allons prier maintenant. Concentrons-nous dans la prière pour dire à Dieu, j'ai besoin d'une contre-attaque. J'ai besoin d'une armée pouvant venir me défendre. Et la Bible dit dans Hébreu chapitre 1er 11 à 14, Il dit ceci, verset 13, hébreu 1, 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied, Verset 14. Ne sont-ils pas lesquels Donc les anges. On dit que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ils, servent, ils sont au service de qui De notre Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont là pour exercer un ministère en notre faveur. Ah, à ta place, je dirais, merci Seigneur Jésus de faire de moi un homme ou une femme bénéficiaire du ministère angélique. Alors ce matin, cette nuit, ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez participer à cette émission, j'aimerais que nous puissions dire à Dieu d'abord merci. Commence déjà, on commence déjà la prière. Tu vas dire à Dieu merci. Merci pour ce dispositif. Merci pour ces anges. Les anges puissants. Cette armée des soldats de l'éternel qui sont là pour agir en ma faveur. C'est-à-dire que quand je suis faible Devant mes ennemis qui sont des esprits familiers Quand ils me pourchassent Ils me poursuivent Moi je viens me cacher en Jésus Jésus Christ dit Il est notre avocat auprès du Père C'est lui la tour forte devant nos ennemis A tombo la camuraille Et matilo la tour Eiffel Que la tour Yambemba La brasa quand la tour a maillé au même point tu vois, le collab a immeuble la tour mais les noms une enquête na Luanda, bien les meubles de la ville les amnéses na tour, tour unie. Donc la statue de la liberté na mon en, en États-Unis. Alors ma sœur et mon frère resingue Panayo, Obama pour Obama Nzambi. Père éternel, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Na Kimi famille, j'ai rejeté des alliances cachées parce qu'il y a pas de vie là-bas. Et je suis venu aujourd'hui comme un fugitif Mais caché en toi On invoque d'abord le Seigneur Jésus On lui dit merci pour son amour Merci de verser son sang à la croix pour nous sauver C'est lui qui a fait de nous des personnes qui héritent du salut C'est à travers l'œuvre de Golgotha J'aimerais que chacun de nous élève sa voix pour Pendant deux à trois minutes Que tu dises à Jésus merci d'avoir versé ton sang Et de m'avoir racheté Et d'avoir fait de moi ton fils ou ta fille Aujourd'hui ton sang a coulé à la croix son sang a fait de moi un fils de Dieu. Moi qui étais hier condamné, il avait dit, les actes dont les ordonnances vous condamnez ont été effacés. Ah, à cause de quoi À cause du sang que Jésus a versé à la croix. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à dire à Dieu merci, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang que tu as versé à Golgotha, le sang qui m'a racheté, le sang qui m'a sauvé. Prions tous ensemble au nom du Seigneur, Alléluia Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël Ce soir, cette nuit, j'élève ma voix devant ton trône Pour te dire merci pour l'œuvre de la croix Merci pour le sang que tu as versé à Golgotha Lequel sang m'a sauvé, lequel sang m'a racheté Lequel sang m'a racheté, je te suis infiniment reconnaissant reçois la louange, reçois la gloire reçois l'élévation émanant de la profondeur de mon cœur Shiloh d'Israël soit béni l'agneau immolé de Dieu soit élevé merci pour ton sang qui m'a racheté merci pour ton sang qui m'a sauvé merci d'avoir fait de moi ton fils ou ta fille c'est entre moi qui hier était condamné à la malédiction de famille j'étais condamné par les alliances maléfiques à subir des effets nocifs au oh Dieu tout puissant mais je reviens à toi maintenant te disant merci Parce que je reconnais l'œuvre, l'action et l'impact du sang que tu as versé pour moi à Golgotha Aujourd'hui je suis appelé fils du Dieu très haut Aujourd'hui je suis bénéficiaire du salut d'après Hébreu chapitre 1 verset 13 à 14 Je crois aujourd'hui Seigneur que je suis bénéficiaire de ce service angélique à cause du sang que tu as versé pour moi, pour ma famille pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, Seigneur merci parce que ce sang m'a racheté et j'en suis fier ce matin, c'est pourquoi ensemble avec les bien-aimés, nous te disons merci, merci et nous t'acclamons, nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons Chilo d'Israël, acclame le Seigneur, acclame très fort, acclame n'oublie pas, c'est en acclamant que les murs de Jéricho s'étaient écroulés, pendant que tu acclames il y a également des choses qui se passent dans ta vie, je t'acclame Jésus. Parce que tu es mon roi, tu es mon tout, tu es mon sauveur, tu es mon seigneur. Tu as versé un sang qui crie, le sang qui parle en ma faveur. Plus que le sang d'Abel qui condamna son frère Caïen. Bible me dit, ton sang à toi parle et il crie justification. C'est pourquoi ensemble avec les bien-aimés, nous t'adorons, nous te célébrons. Dans ta qualité de dis que nous, les dieux qui nous justifient. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que Dieu te bénisse mon frère. Maman, je dis que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu puisses maintenant, avant de passer au second sujet, j'aimerais que tu puisses envoyer ces liens à une ou deux personnes par téléphone, que tu envoies ces liens sur ton. Tu partages, tu publies sur ton, ton compte Facebook, que tu publies sur ta page Facebook, que tu partages également dans des groupes et que tu permettes à quelqu'un d'autre d'être scotché et d'être branché. Que le Dieu très haut te localise et que le Dieu puissant te bénisse. Sous cette belle mélodie, je te donne ce temps que tu partages, que tu invites quelqu'un, que tu envoies les liens à quelqu'un. Pendant que tu les fais, reçois la grâce de Dieu. Et toi qui viens de nous rejoindre, on t'a envoyé les liens, quelqu'un t'aurait invité, tu t'es retrouvé, n'hésite pas de cliquer sur s'abonner. C'est-à-dire que tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, Patrick à la, la Ministrie, qui est une chaîne de bénédiction familiale, une chaîne de bénédiction pour les enfants de Dieu, une chaîne de salut, une chaîne qui parle de Christ et de ses bienfaits. J'aimerais que tu puisses cliquer sur s'abonner, et n'oublie pas de cliquer sur la cloche qui est à côté. C'est comme une sonnerie. Clique dessus et tu verras plusieurs rubriques. Clique sur la rubrique « Toutes les notifications » de sorte que tu sois toujours informé chaque fois qu'on sera en direct ou qu'on aura mis une vidéo en ligne. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te bénisse richement. Nous continuons avec la prière, je pense que vous êtes en train de partager, vous êtes en train d'inviter, et vous qui l'avez déjà fait, ne manquez pas de commenter, donnez-moi trois fois, Amen, Amen, Amen, vous écrivez cela trois fois, Amen, Amen, Amen, et que le Dieu du ciel vous localise, qu'il vous bénisse. Bien aimés nous venons d'élever le Seigneur Jésus, nous allons maintenant lui dire que nous sommes des fugitifs, des personnes qui fuient l'ennemi, comme à l'époque du vengeur de sang, il y avait la ville des refuges et il y avait un sacrificateur ou le souverain sacrificateur qui était à la tête de la ville des refuges. la personne qu'on poursuivait pour être tuée elle arrivait à la porte et le sacrificateur ne lui fermait jamais la porte il lui ouvrait la porte parce que c'était l'ambassade l'issue de ses cours et ces villes étaient au nombre de six. vous souviendrez que le chiffre 6 c'est un chiffre d'homme ça veut dire un chiffre imparfait. L'homme a été créé le sixième jour, c'est le chiffre de l'imperfection. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, lui, a choisi le chiffre 7. Il a créé la terre et les cieux. Il a tout rempli en six jours et le septième jour, il se reposa. Il s'appelle les repos. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos, c'est le chiffre de la perfection. Jésus-Christ en est l'auteur. Et bien aimés frères et sœurs en Christ, c'est alors qu'il va décider de venir. Parce que ceux qui fouillaient dans l'ancienne ville, après que les souverains sacrataires en place mouraient, on les renvoyait encore entre les mains des personnes qui les pourchassaient. Voyez-vous, c'était des bonnes villes, mais ça a gardé pendant un temps seulement, ça a gardé les fugitifs pour un temps. Voilà pourquoi on parle de l'imperfection de ces villes. Mais Jésus-Christ de Nazareth dit ceci Je suis une tour forte devant vos ennemis. Et il dit encore, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient vers moi. Comprenez-vous, ça c'est la perfection de la vie des réfuges que je vous présente, c'est-à-dire la vie de refuge Jésus. Donc toi qui viens te réfugier en Jésus maintenant, sache-le qu'il ne te mettra jamais dehors. Il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Croisez fermement pendant que tu fais cette prière. Tu es en train de fuir. Tu as compris qu'effectivement, tout ce dont l'homme de Dieu est en train de parler. J'en suis victime et je suis vraiment concerné. J'ai des combats de ce genre. Je suis poursuivi dans tel ou tel domaine. Ça peut être dans le domaine du mariage. Ça peut être dans le domaine de la santé. Ça peut être dans le domaine financier. Ça peut être dans tous les domaines professionnels. Ça peut être dans le domaine des activités commerciales. Dans tous les domaines. Si tu peux être visité dans tous les domaines, pas de souci. Les problèmes que tu te confies en Jésus, c'est lui la véritable ville des réfugiés venez à moi et je ne vous mettrai jamais dehors la vie la garantie hein? c'est pourquoi benna, rossam, melassi, papa, je suis poursuivi je suis pourchassé par ces esprits pour certains vous le voyez dans des rêves mais d'autres ne rêvent même pas mais ils voient des faits je viens à toi aujourd'hui m'abandonner auprès de toi je m'abandonne à tes pieds Seigneur ne me jette point. Cette femme qu'on avait amenée devant Jésus, en flagrance, c'était d'adultère. Elle en avait marre, il était au bout. Voilà que Jésus-Christ l'a accepté. Samson était fautif, mais il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu l'a accepté. Abraham était dans le péché. Je ne suis pas en train d'encourager le péché, mais je viens remonter le moral de quelqu'un qui se culpabilise trop. Je sens qu'il y a des personnes qui se culpabilisent trop. Seigneur, c'est bien tout ça Mais il faut avoir la foi En la prière que tu es en train de faire Et quand tu seras en train de prier Mon frère et ma soeur Et la foi en l'amour et à la bonté de Dieu Sache que tu n'es pas devant un bourreau Mais devant un Dieu plein d'amour Et qui t'attend à bras ouverts Il t'attend que tu as été réfugié auprès de lui Jésus-Christ de Nazareth et son nom commence par prier avec assurance tu dis Jésus je suis un fugitif je suis pourchassé voilà que je ne livrai plus les sangs humains je n'ai pas d'âme à sacrifier dans la famille comme le faisaient mes ancêtres je n'ai pas de femme à livrer je n'ai pas de mari à sacrifier moi je n'ai pas d'enfant à livrer Seigneur notre Dieu et ils me poursuivent à cause de ça Parce que j'ai renoncé à leur pacte J'ai renoncé à leurs alliances J'ai renoncé à leurs cérémonies Et je viens vers toi je te prie de t'élever, de me sécuriser Lève ta voix maintenant, commence à prier Recommande-toi au Seigneur Jésus Dis à Dieu de te protéger, de te sécuriser De veiller sur ton corps, ton âme et ton esprit Prions au nom du Seigneur, Alléluia Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël Nous venons à toi maintenant La prière au Dieu, élevé de mon cœur Que tu sois le Dieu qui veille sur mon corps Que tu veilles sur mon âme, que tu veilles sur mon esprit Que tu sois le Dieu qui me sécurise, le Dieu qui me protège Dieu qui me garde, protège-moi Seigneur, je fuis mes ennemis ils sont nombreux mes ennemis, comme David pouvait le dire, ils sont nombreux mes ennemis et ils me poursuivent sans cause, papa ils brandisent la cause des alliances que j'aurais brisées moi je ne suis plus appelé à connaître l'inceste je ne suis pas appelé à vivre dans la polygamie je ne suis plus appelé à vivre dans la sorcellerie familiale Je ne suis pas appelé à vivre dans des top 10 de famille Moi je crois en la bénédiction qui vient de toi Je crois en ta protection Je crois en l'œuvre de rédemptrice de la croix Voilà pourquoi je te prie de t'élever Et de m'accepter dans ta présence Protège-moi Seigneur J'ai décidé de placer ma foi en toi C'est pourquoi je te prie de me protéger Protège maman, protège mon frère, protège ma soeur Protège cet enfant de Dieu qui vient vers toi Qui court entre Dieu Poursuivi, pourchassé par des esprits familiers parce qu'il a refusé d'obtempérer aux hôtels des, des, des, du papa de Gédéon. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Lève-toi et accepte-nous dans ta présence comme notre bon berger, comme notre protecteur. Protège-nous, préserve-nous du malheur. Veille sur nos corps, veille sur nos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, personne ne fera une bonne prière à ta place. Ah, Même pas ton pasteur. Hein? pendant que toi tu comptes sur la prière seulement du pasteur Laisse moi te dire que lui également a ses combats, il a également ses préoccupations Des fois il y a quitté notre parce qu'il y a un mort il les a la guitté Et donc, quand la source, gêne il y a 3 jours pour Nayo alors qu'il a déjà jeûné hein? Jeûne forcé de chez Salamaki Alors bien aimé il faut faire très attention Dans le livre des juges chapitre 6 la Bible nous parle de la destruction. à partir du verset 11 même, tu peux commencer vers la fin, jusqu'à la fin tu peux lire. Et vous allez voir encore qu'après que Gédéon ait renversé ou détruit l'hôtel de Baal qui appartenait à son père, le lendemain matin, les gens de la ville ou du village ont constaté que l'hôtel de leur dieu a été démoli par qui? Par Gédéon. Ils vont comprendre que c'est Gédéon avec ses compagnons qui ont fait ça Ils ont combattu, ils l'ont poursuivi Est-ce que vous comprenez mes amis Quand tu renonces à ce genre d'alliance Tu renonces aux choses des alliances des familles, de famille De l'aimer, on ne te laissera pas tranquille C'est pour cela maintenant, je te demanderai De ne pas minimiser, de ne pas négliger ce moment de prière ne crois pas que le fait que tu aies reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur Tu ne crois plus au truc des incisions Au niveau de la hanche Tes enfants ne bénéficient plus Des protections, des, des, des noix, de palme, noix, de colas On Mais avant toi Tous ceux qui sont nés De cette lignée familiale Ils avaient des protections au niveau de la hanche Au niveau, au niveau des mains, au niveau des pieds, etc Est-ce que vous comprenez Ne pense pas qu'ils seront d'accord avec toi c'est pourquoi il faut fuir auprès du Seigneur Jésus Et lui demander de s'élever comme la tour forte pour te sécuriser Est-ce que je parle à quelqu'un Voilà que le grand matin Pendant qu'il menaçait le fils Le père lui-même s'est levé pour dire Non, ne touchez pas mon fils Gédéon Ça c'est le papa biologique de Gédéon Qui s'élève pour dire Non, ne touchez pas mon fils Si effectivement Baal est Dieu Qu'il défende sa cause lui-même Soit Zanzambatélé, Mami bundela. Ami bundela. Moni papa a télémélipona moi. Mais nous avons un Dieu qui est notre Père. Tu vas lui dire, Père, lève-toi. Accuse ces esprits auprès de Dieu, ton Père. Dis, Père, lève-toi et occupe-toi de ces esprits familiers qui me poursuivent, qui me mettent mal à l'aise. Je vais chauffer le domaine qui me perturber à cause de ces esprits familiers. Lève-toi. bien Dieu est tout-puissant, il se lèvera. Il dit, il s'élèvera le dernier. C'est celui-là, le rédempteur de Job. Voilà pourquoi je te prie d'élever ta voix. Et de dire à Dieu, Yahweh, oui, lève-toi. Regarde les policiers. Regarde les soldats. Regarde les démons qui me poursuivent pendant la nuit. Pendant que je dors. Ils me poursuivent dans mes activités, dans mon travail, dans ma santé, dans toutes mes voies. Lève-toi et occupe-toi d'eux. Ils, ils ont été envoyés pour arrêter ça, ça, ça l'Elysée. Les, les Élisée a invoqué son Dieu et il les frappa d'aveuglement. Au lieu qu'il l'amène captif, c'est lui qui les a amenés captifs. Tu vas prier dire à Dieu, où est ce Dieu de nos pères Où est ce Dieu d'Élisée Lève-toi dans ma vie. Regarde comment il me poursuivent. C'est toi qui me les révèles dans des songes. Et alors lève-toi comme le chef de l'armée de l'éternel. Seigneur, Alléluia. Éternel est Dieu des armées. Maintenant, nous te prions de t'élever comme le chef de l'armée de l'éternel. Lève-toi et déploie ton armée céleste Père notre Dieu pour voir les menaces des méchants Voir les menaces des esprits familiers Qui ne veulent pas relâcher tes enfants Je te prie de déployer ton armée céleste que tes anges nous localisent, que tes anges localisent des maisons, que tes anges localisent nos voix, que tes anges localisent nos nuits, que tes anges localisent notre santé, que tes anges localisent nos ministères, que les anges de Dieu localisent tous les domaines dans lesquels ils nous poursuivent, nous combattent, nous mettre mal à l'aise, nous condamner comme des alors que nous avons fait le choix de Jésus Christ, de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Jésus, lève-toi maintenant et déploie cette armée céleste, défendant la cause des siens. Nous croyons au ministère angélique que Hébreux chapitre 1er 13 à 14 soit une actualité, qu'il soit opérationnel maintenant dans nos vies. Occupe-toi de tous les soldats spirituels comme physiques qui viendraient à l'encontre de tes fils et de tes filles comme des esprits familiers le poursuivant parce qu'ils ont fait le choix du christianisme Que ton armée angélique soit déployée Localise, poursuis les soldats Tous ceux qui viennent la nuit tout comme les jours Poursuis-les avec une armée angélique Père je crois au ministère des anges L'église primitive priée Et tu as envoyé tes anges Ton ange Allah libérer Pierre de la prison Et perturbant les programmes d'Hérode Et tout ce que les peuples juifs attendaient nous te prions maintenant de localiser chacun de tes fils, chacune de tes filles que nous sommes et envoie tes anges en mission. Si le monde des ténèbres peut envoyer les démons déchaînés comme des esprits familiers pour détruire, frapper, sanctionner tes enfants parce qu'ils ont porté le nom de Christ, ils ont renoncé aux alliances cachées et maléfiques. Jésus-Christ, pourquoi n'est pas déployer également cette armée Oui, nous croyons fermement en cette armée angélique. déploie la qu'elle localise chacune des familles qui seraient victimes de ces choses à cause du nom de Jésus. Père, je te prie que tes anges nous localisent et défendent notre cause. Au nom de Jésus-Christ, papa, envoie tes anges. Tu as dit, demander, demander. Jésus-Christ, dit aux disciples, lorsque vous voyez un combat comme ça, dites à votre père d'envoyer ses anges et il enverra ses anges. Une légion d'anges peut descendre maintenant. Il n'y aura plus match entre moi et ces soldats physiques que vous voyez. Lorsque Jésus a ouvert sa bouche pour dire ⁇ ce que vous êtes venus faire, faites-le ⁇ Et les, les soldats qui étaient venus pour l'arrêter, ils sont tombés parce qu'il y avait la puissance angélique qui le prespitait par terre. Nous te prions maintenant que cette puissance des anges soit opérationnelle. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu et qui espèrent en sa bonté s'élève dans la vie de quiconque et dans le besoin, de quiconque est au front. Face aux esprits familiers, vous esprits familiers commencez maintenant à voir l'armée qui est derrière le chrétien. Élisée pouvait dire ceux qui sont de notre côté, c'est-à-dire les anges de Dieu, ils sont plus puissants et plus nombreux que ceux qui sont les lèvres. Que ce ne soit pas les théories, mais que ce soit une réalité maintenant dans la vie de quiconque qui a le besoin. Aujourd'hui dans cette émission, nous sommes dans le besoin. On a besoin du ministère angélique. Père, paralyse cette armée satanique Cette armée ténébreuse Cette armée du monde des ténèbres Qui vient perturber les vies, les familles Les santé, les activités Les foyers de tes enfants Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Merci parce que tu agis Merci parce que tu déploies cette armée Merci parce que tu nous viens au secours Merci parce que tu viens comme le rédempteur de Job Et régler la situation Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux de Dieu Nous tendons vers la fin de l'émission Le temps qui nous a été imparti Est en train de toucher à sa fin Le temps me manquerait pour vous parler de l'histoire de Job Mais en une minute, je vais vous parler rapidement et brièvement De, de, de, de, de Moïse plutôt L'abbé dit Moïse était déjà mort Et son corps était à la traîne Satan envoya ses anges Pour tenter de voler le corps de Moïse Afin d'aller exploiter son étoile Connaissez tous les grands hommes, on protège leurs cadavres parce que Le monde des esprits cherche à récupérer leurs corps afin d'exploiter leurs esprits Est-ce que vous comprenez? Ok Alors mes amis c'est fut le cas Je aller récupérer les corps de Moïse La Bible dit du haut des cieux Dieu a vu ça Il dépêcha des anges guerriers Commando à l'eau là-bas Ils ont repéré les corps de Moïse là où il était. Pendant que les démons étaient déjà en avance pour récupérer les corps, il y eut guerre entre l'armée de Dieu et les démons. dit L'armée de Dieu frappa sérieusement les anges déchus de Satan. Et ils purent récupérer les corps de Moïse. Moïse. Un serviteur de Dieu déjà mort. Ce qui ne pouvait plus prêcher la justice, il ne pouvait plus porter des tables et des pierres, il ne pouvait plus conduire Israël en Canaan. Il était déjà mort. Mais Dieu a envoyé ses anges pour sécuriser son cadavre et l'arracher entre les mains de l'ennemi. A toi qui serres Dieu aujourd'hui. Par ta bouche, les âmes sont gagnées. Par tes partages, les âmes sont gagnées au Seigneur. Par tes offrandes, les orphelins sont bénis tes dîmes, tes libéralités, les œuvres de Dieu avancent dans des églises, on construit des temples. bien aimé tu as de la valeur aux yeux de l'éternel. Père éternel. Maintenant, là je te prie de te lever et de me localiser. Envoie ces mêmes anges guerriers défendre ma cause. Quand vous êtes en difficulté, vous poussez des cris de détresse à Dieu. Dieu envoie ses anges. Daniel en difficulté dans la fosse au lion. Dieu envoya son ange, il est sorti, c'est sauf. Abednego, Meshach et Shadon, dans le feu, ils sont sortis, c'est sauf. Paul et Silas, ils ont chanté dans la prison, ils sont sortis. La puissance de Dieu visita la prison. Et les murs s'ébranlèrent, les chaînes furent rompues. Même celui qui était dans le péché, on l'appelait comment? Samson, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Et la puissance de Dieu est descendue. Moi je parie qu'il y avait le ministère angélique en, en opération Tu vas dire à Dieu Yahweh maintenant là J'ai besoin du secours des anges Face à ces esprits familiers Qui perdurent la famille Qui troublent nos vies et qui troublent nos destinées Amen. Prions au nom du Seigneur Invoque Dieu qu'il envoie ses anges En ta faveur maintenant Nous prions Alléluia Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, nous t'invoquons maintenant, ensemble avec mes bien-aimés, nous avons besoin du ministère angélique, déploie tes anges maintenant, qu'ils nous localisent, Yahweh, déploie ton armée céleste, Tinda direction dans toutes les voies où nous sommes combattus, que le ministère angélique commence à opérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, sors chacune de tes filles, chacun de tes fils de la fosse au lion, de la fournaise ardente, sors-les des mains de méchants, de brigands, arrache-nous dans les mains des rôles. Au nom de Jésus-Christ, les dossiers maléfiques sont consumés par le feu. Les pièges de l'ennemi sont déjoués, détruits, les projets maléfiques sont renversés et le règne de Dieu s'impose sous la méchanceté de ses esprits familiers. Merci pour le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, qui a fait de nous tes fils et tes filles. Et merci pour le ministère angélique que tu as déployé pour défendre notre cause. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons gloire, louange et honneur à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons l'agneau de Dieu, nous acclamons l'étoile brillante du matin. Dègne l'état entre Dieu vous bénir et qu'il vous bénisse richement. C'était notre deuxième journée par rapport aux esprits familiers. Il ne nous reste qu'un seul ou deux pour clôturer avec ce programme improvisé, mais sous la recommandation du Saint-Esprit. Je pense qu'il nous a fait du bien. Et on va prier encore avec vous. Si le Seigneur Jésus ne revenait pas, s'il n'y a pas l'enlèvement de l'Église, demain à la même heure, soyez branchés ce côté. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. À la présentation de l'homme de la continuité, des actes apôtres, Patrick la loin de l'Éternel, président de Patrick Alla, la Ministrie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous prie, vous qui nous avez rejoints, Peut-être pendant l'émission, tout comme depuis le début de l'émission, mais vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, liker l'audio la, et abonnez-vous à cette chaîne Patrick à la Ministrie pour votre édification. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer une émission, n'est-ce pas? Non, euh, Ne pas ranger une de nos émissions dans les jours à venir. Que les bons dieux vous bénissent et que vous bénissent abondamment. Bye bye et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement.